bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo nous allons continuer avec la modélisation de nos gun dans la vidéo précédente nous avons appris à modéliser quelques nouvelles pièces notamment celle ci avec la vis ici ces deux vis et cette partie ici dans ce nouveau tutoriel nous allons apprendre à modéliser le manche de nos gun notamment la partie ici à première vue elle a l'air d'être assez compliqué pour la réaliser mais en fait, c'est assez simple. Pour réaliser cette partie, nous allons utiliser un plane. Donc on va faire Shift A, dans les mèches, on va importer un plane. On va faire une rotation de 90 degrés sur l'axe des X. Alors sur ce plane, nous allons uniquement prendre un seul vertice. Donc, je vais placer ce plane ici en bas. Je vais sélectionner 3 vertices indésirés. Et ensuite, je vais la supprimer dans X, Delete Vertice. De ce fait, il me reste uniquement ce Vertice que je vais placer ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est un détourage euh, du manche de mon gun. Donc comme ça. Comme ça. Donc, euh, je fais une succession euh, d'extrusions et de déplacement. Vu que cette étape sera assez longue, on va passer en time-lapse. Le détourage étant ainsi terminé, nous allons maintenant fusionner les vertices qui se trouvent là. Alors, soit on peut les fusionner en un point, soit on peut créer une face. Alors, nous allons plutôt choisir la seconde méthode. On va sélectionner les deux vertices en question et on va faire F afin de refermer euh, la face. Maintenant, si on appuie sur la touche Slash, on a cette partie de gun et ce que l'on va faire, c'est euh, créer une face à partir de tous ces vertices. Donc on va les sélectionner et on va faire F afin de refermer la face. En solide pour monter l'épaisseur, on va juste faire E pour extruder et on va déplacer comme ceci. On va faire revenir les autres éléments de la scène et on va faire CTRL 3 pour aller en vue de profil. On va faire en sorte que l'épaisseur de la manche de notre pistolet corresponde plus ou moins euh, aux différentes pièces qui sont déjà présentes. Donc on va à on va tout sélectionner et on va faire S Y bah, comme ça. Pour un début, on va laisser cette épaisseur, mais par la suite, si elle n'a pas été bien réglée, on va la modifier. Donc, la manche de nos euh, gun ressemble à ça pour le moment. Et pour continuer, on va s'intéresser maintenant aux arrondis. Là, vous voyez qu'ici, on voit euh, clairement une cassure on va aller en edit mode on va faire ctrl tab mode de sélection d'edge et on va euh, arrondir cette tête ici donc on va sélectionner ici on va faire ctrl e head slide on va un peu déplacer ça ici comme ça ici on va faire ctrl b pour le bevel, on roule de même ici alt clic droit ctrl b On continue ici, Ctrl B. Et étant donné qu'on a plusieurs arrondis à peaufiner, on va passer en timelapse. Les arrondis étant ainsi terminés, nous allons continuer avec euh, la partie vide qui se trouve ici. On va procéder de la même façon que pour le détourage de la manche du pistolet. Nous allons euh, venir là, on va d'abord sélectionner notre euh, manche, edit mode, on va sélectionner un vertice, shift D, et là. Et on va euh, détourer la partie du milieu ici. Alors on procède de la même façon, eux on rude et on déplace. Et nous allons passer en speed. Et ici, au milieu, on va faire comme précédemment, dans là, on fait F. Ok, on va maintenant, à présent, sélectionner tous ces vertices avec L. On fait P, By Part, en Objet Mode, on va sélectionner ça. On revient en solide, Edit Mode, A ah, deux fois, on sélectionne tous les vertices. Et on va euh, fermer la face donc avec F. On va faire E, Y, et on, fait, on, va, on va faire en sorte que qu'en euh, extrudant, on transperce entièrement la manche ici. Bon, les vertices ici on peut être cosmoser avec le shit mousse. Et euh, on peut également pour finir les détails des arrondis ici. Alors je regarde, Ctrl Tab, ici, Ctrl B. Et c'est bon, on va maintenant faire revenir euh, les autres éléments de la scène et on va sélectionner la manche du gun. On va aller dans les modifiers et on va ajouter le modifieur boolean et là on va pipeter cette partie ici. Et là maintenant si on sélectionne cette partie qu'on la cache, on a un crew qui s'est formé. On va faire de même euh, pour cette partie ici, vous voyez qu'ici il y a un creux Et c'est ça qu'on va également représenter Donc, vue de face Et on va cette fois-ci euh, importer un cube que l'on va scaler Agent mode, vue de dessus, on va faire S Y euh, S Y On scale et on va placer ça ici. On va encore scaler. Euh, et là, maintenant, on va placer ça ici. En bas. S. S. Z. Comme ça. Euh, nous allons aussi bien vérifier là. Pour ne pas commettre d'erreur lors de la découpe. Euh, là je pense que c'est plutôt bon. Donc après avoir fait ceci, on va retourner en objet mode. Et on va euh, ajouter encore euh, le modifier boolean. Alors add modifier boolean. Là on pipe ça. On cache. Alors là on a caché le mauvais mon euh, cache le cube et on a ça alors on peut faire slash et on a euh, terminé avec ce tutoriel bon on a appris à modéliser la manche de nos pistolets simplement via l'utilisation des modifiers euh, et via du bevel bon avec cette technique de modélisation, il y a un tout petit souci quand même la topologie en edit mode ne nous permet pas euh, de pouvoir ajouter le modifier bevel vous voyez que là, si je pars dans le modifier et que j'ajoute le modifier bevel il va bien s'ajouter mais on ne pourra pas faire un bevel Et pour terminer avec la manche de notre gun, nous allons ajouter le modifier Bevel. Alors on va commencer tout d'abord par ajouter le modifier Bevel sur le cube qui nous a permis de faire la découpe là au milieu. Donc là on sélectionne le cube en place au premier plan pour travailler facilement. Et pour terminer la manche de notre gun, nous allons ajouter du Bevel. À la fois sur le cube qui nous a permis de frayer ce creux ici Et également sur la manche en question On va donc commencer par le cube Là On appuie sur la touche slash Sélection du cube Slash pour placer au premier plan Et là on va ajouter le modifier Bio en question Ici on va mettre Un 8 assez petit En mulageur Et on smousse les vertices Ici on va mettre à quoi pour vraiment arranger tout ça et c'est ok euh, on appuie de nouveau sur la touche slash et on sélectionne la manche là on a fini avec le cube en cache on sélectionne la manche et on va aller en euh, on va placer cette manche au premier plan on va aller dans les modifiers et on va ajouter le modifier bevel on va faire un bevel au niveau des angles et on va un peu et pour terminer avec la manche de notre gun pour ceux qui veulent vous pouvez ajouter un bival alors pour ce bival on va juste sélectionner la manche là on va aller dans les modifiers et on va ajouter le modifiéur bevel on avait un bevel au niveau des angles là on coche là et on va diminuer la là, largeur là, je... voilà. vraiment assez petit. et c'est tout pour ce tutoriel les amis vous savez maintenant comment modéliser la manche de nos guns avec Blender. Merci de m'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager à vos amis et de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye bye.